Il y a un aménagement qui a été réalisé sur le site de, Vours, de la rue d'Avour, et du coup, on a intervenu en diagnostic archéologique comme on le fait régulièrement. Et là, en l'occurrence, aucun signe avant coureur ne nous permettait de savoir qu'il allait y avoir une compole dans ce coin-là, du Haut Empire, 1 siècle, deuxième siècle de notre ère. Et c'est un enjeu à part entière parce que pour Nantes okay. euh, et la région c'est une des plus grosses nécropoles pour cette période-là donc du coup on a, on a la chance de pouvoir faire un, un corpus, une belle image comme ça de ce que pouvait être un traitement des morts en, en, en nécropole périurbaine pour, pour cette période. Là à la, à la départ on, on a mis le temps et les moyens pour vraiment bien la comprendre parce qu'il s'agit d'une un, nécropole majeure pour euh, pour la région la Nécropole de Vaux est une nécropole périurbaine, c'est-à-dire qu'on est en proximité, proche de la ville, mais on n'est pas dans la ville. On est assez loin du cœur de la ville pour cette époque-là, pour le 1er et 2e siècle. On est à peu près à 800 mètres et de l'autre côté de, de l'Erdre. Et c'est euh, l'objet aussi de nos, de nos études et de notre fouille, c'est de comprendre un petit peu comment s'organisent euh, les fossés et les structures les unes par rapport aux autres dans le temps long. Il faut savoir que pour la, la période du Haut-Empire qui nous intéresse, les nécropoles, les endroits où on, on inhume les morts, on les installe, toujours à proximité des voies, en bordure des voies, à l'entrée des villes, régulièrement. Donc on a déjà une limite, une structure dans l'espace qui est assez intéressante. Euh, on peut voir que certains fossés se recoupent les uns les autres. Et il y a une structuration de l'espace qui se fait en rapport à, au fossé bordier, à la voie, à cet élément de la structure quadrangulaire là, qui, est, qui est ici, et puis de cet enclos. Et on le voit ici, des zones de concentration durnes de, et aussi voilà, des fossés nord-sud qui scandent un petit peu, euh, qui structurent l'espace. On a aussi des espaces de, de vide qui ne sont pas explicables par euh, l'implantation de bâtiments contemporains ou par des, des réaménagements. On peut imaginer des zones de pérégrination, de... Périclination, de des chemins qui permettent d'accéder à des concessions ou à des espaces comme ça qui sont vraiment plus dévolus aux, aux, aux inhumations. Ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que les petites taches rouges que vous voyez ici illustrent les, toutes les, les crémations, toutes les fosses de vases funéraires, vases ossuaires qui ont été installées. On a aussi en jaune les, les inhumations, c'est-à-dire les squelettes des, des différents défunts. Il faut savoir que pour cette période-là, on a euh, 80%, 70% des gens étaient brûlés, étaient crémés, on récupérait les ossements, on les mettait dans des, des réceptions et on les mettait en terre. Euh, on a encore du coup 20% ou 30% des, des gens qui étaient traités différemment, qui étaient enterrés. Euh, C'est le cas ici, on a 13 inhumations qui sont euh, présentes pour les mêmes périodes. C'est-à-dire qu'au même moment, on peut avoir des gens qui sont enterrés et d'autres qui sont brûlés. Euh, donc on a trouvé les désinhumations et on a trouvé... Euh, des, euh, des fosses de rejet d'ossements euh, brûlés. Donc on a à peu près tout le panel de ce qui se fait partout dans l'Empire romain à l'époque. Et on a aussi euh, la chance d'avoir quatre euh, fosses bûchées, c'est-à-dire des, euh, des fosses qui sont entaillées dans le, le substrat. Euh, le corps est posé directement au fond de cette fosse. On met le feu et on referme après cette, euh, cet ensemble-là. En fait, on a une, une nécropole tout à fait normale. Et c'est l'intérêt de la chose, c'est qu'on a ce qui la rend intéressante, c'est qu'elle est incroyablement normale pour, pour l'ouest de, de la Gaule. Euh, ce qu'on ne pouvait pas trop voir jusque-là, c'est-à-dire que les nécropoles périurbaines de ce type-là, dans l'ouest de la Gaule, sont très très rares. Euh, il y a très très peu de, de cas de, de, de découverte. Donc euh, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir la rattacher à l'ensemble du territoire. Pour ce qui est des objets, par contre... Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un peu des, des cartographies de provenance. Euh, où qu étaient produits les objets qui sont utilisés Est-ce qu'ils ne sont produits que pour du funéraire ou est-ce qu'ils on, ont un usage courant euh, Est-ce qu'on réutilise les objets de la vie quotidienne euh, pour mettre euh, tout simplement les restes de, du défunt euh, Donc ça, c'est des questions qu'on se pose et euh, pour lesquelles on peut apporter des réponses. Voilà, alors en termes de datation, là on est vraiment à la fin de... Du premier siècle et au début du second, on va dire entre les années 70 et 120 à peu près. C'est une forme complète, donc on peut voir un petit peu l'état d'usure du vase et constater qu'il n'est quand même pas très usé, a priori on dirait qu'il est neuf, sauf qu'il y a tout de même des, des traces euh, visibles d'utilisation avant sa fonction d'urne cinéraire et donc euh, là on a manifestement euh, affaire à un vase en réemploi. C'est-à-dire que ce pas du tout un vase neuf qui aura été acheté pour la cérémonie funéraire, mais un vase d'usage quotidien. L'archéologie, voilà. c'est l'histoire, euh, mais de l'histoire du quotidien et l'histoire du geste. On a généralement des images très théoriques de, du traitement des funéraires des, des défunts, pour la, la période du Haut-Empire. On a des textes qui nous parlent des empereurs, qui nous parlent de, de cas assez rarissimes mais pas du commun des mortels. Alors ce qui nous intéresse nous en archéologie, c'est de connaître un petit peu les, les gestes au quotidien et savoir comment fait le, le commun des mortels. À partir de vestiges assez ténus finalement, on réussit à décrypter quelques éléments. Le fait de remonter l'ensemble de ces vases va permettre de, de constater différentes traces. Alors, la première, la plus évidente, c'est de voir, enfin, dans, un, dans le cas qui nous intéresse ici, de voir si le vase a été brûlé ou non s'il a subi des, des perforations, des ablations volontaires, des fragmentations particulières. Ici, euh, on n'a pas constaté de, de fragmentation particulière ou de perforation volontaire, mais par contre, euh, des traces de chauffe assez évidentes, comme ici. Chauffe assez inégale, puisqu'on voit que ce vase ici, euh, dont on sait qu'il est normalement noir, a conservé sa teinte d'origine uniquement au fond. Et donc, on peut se demander s'il n'a pas été tout simplement placé dans le bûcher, aux côtés du défunt, avec un objet ou peut-être des restes alimentaires euh, collés ici au fond qui ont empêché euh, le, la carbonisation de, de cette partie du vase. Donc voilà, ce, ça fait partie des, des types de traces qui permettent de restituer un geste, c'est-à-dire que là, on prend un vase sur le bûcher, on s'en sert d'urne cinéraire, on l'enterre dans une fosse et tout le reste... Euh, a été euh, assez, euh, fragmenté de manière assez forte et a été euh, apposé contre l'urne euh, précédemment placée. Voilà, ça fait partie des, des gestes qu'on peut restituer. Euh, L'objet nous renseigne sur le rite, sur la manière dont il est, il est euh, effectué. Euh, on a quelques restes d'amphores qui ont servi à porter du vin. On a des miniatures, des céramiques miniatures dont le contenu a été analysé chimiquement qui nous permettent de déterminer un petit peu le, leur contenu, de savoir qu'on avait du vin rouge ou blanc mélangé à du miel, à certains éléments comme ça qui servaient pour les libations. Le temps d'analyse est beaucoup plus long que le temps terrain en préventif, d'autant plus que la fouille des urnes se fait en laboratoire. Et euh, l'analyse anthropologique est particulièrement longue en la matière parce qu'il faut euh, peser, compter, laver chaque petit bout d'ossement pour essayer de comprendre un petit peu, euh, de pouvoir déterminer l'âge du défunt et, et voir s'il si y a des stigmates particuliers. Là, la plupart de, du temps, la fouille se fait en laboratoire, ce qui fait qu'on peut être amené à trouver d'autres objets euh, à l'intérieur des urnes, en offrande. On a trouvé des, des dés... Un dé à jouer, enfin, on a trouvé des petites statuettes en terre blanche. Donc il y a des éléments comme ça qui apparaissent, qu'il faut du coup traiter à posteriori pour essayer de comprendre comment, comment s'agence la, la sépulture en tant que telle. L'intégralité de ces vases ont été fouillées en laboratoire. Donc cette fouille en laboratoire, c'est pas n'importe comment. On va pas tout prendre et tout vider directement et tamiser à l'eau. On va descendre par petites passes de 2 à 3 cm à l'intérieur pour voir comment s'organise le dépôt. La masse d'ossement va varier là-dedans et euh, on va essayer de voir euh, quelle partie a, du corps a été plus ou moins prélevée ou non prélevée et à quel moment. C'est-à-dire on va essayer de voir par exemple si tout au fond du vase on n'a que des éléments crâniens, ça voudra dire que le crâne a été prélevé en premier. Si on voit que par-dessus ces éléments de crâne on a euh, les bras, puis ensuite les jambes, puis ensuite le tronc, bah là on a vraiment un ramassage qui sera complètement dessiné. En l'occurrence, là sur Auvour, on est vraiment sur des typiquement romain, c'est une accumulation euh, des restes. Euh, sans euh, logique anatomique. C'est-à-dire qu'on remet tout en, en tas et qu'on met à l'intérieur de l'urne sans respect des régions anatomiques. L'intérêt en archéologie, c'est qu'on travaille par agglomérat. Plus on fouille, plus on comprend, plus on peut euh, euh, analyser finement nos, nos vestiges. Et on échange avec nos collègues. On échange un peu partout. Toutes les découvertes de Nécropole permettent d'alimenter un peu le corpus et, et notre compréhension de, de ces, ces éléments-là. Là, pour nous, l'objectif, il est d'abord de euh, bien comprendre comment évolue la nécropole du 1er au 3e siècle Est-ce qu'il y a une différence de rites selon les époques Est-ce qu'au 1er siècle on met plus d'ossements qu'au 3e ou est-ce que c'est indifférencié Est-ce que les structures, qu'il y a moins d'inhumation au 3e siècle ou au 1er enfin voilà, On essaie vraiment de comprendre comment évolue ce, ce secteur de la nécropole en, du 1er au 3e siècle. On part, comme toujours en archéologie, de la structure à l'ensemble et euh, avec euh, pour visée finale de généraliser et d'intégrer ce, ce corpus à, à toute une région et tout un espace. Euh, il faut que chaque spécialiste ait son temps d'étude donc le temps terrain c'est une chose, le temps laboratoire euh, est de toute façon démultiplié dans ce, ce cadre là. Et après on essaie de voir comment cette nécropole se comporte par rapport aux, aux autres nécropoles de la région puis euh, éventuellement de de tout l'Empire romain, enfin bon, c'est un jeu d'emboîtement finalement. On part de l'élément le plus petit pour essayer d'aller le plus loin possible dans, dans cette espèce d'enquête, de, de, de jeu d'emboîtement.